La Banque Centrale Européenne, nous croyons que nous devrions être prêts et avoir la technologie disponible pour répondre à la demande des gens. C'est pourquoi nous lançons une grande enquête de deux ans autour de l'euro numérique. Je vous ai dit, à partir de maintenant, je commence toutes mes vidéos par des blagues. Oh, C'est Christine Lagarde qui vient de nous raconter ça. Je viens de vous lire son tweet traduire pour être plus précis. Euh, à la Banque Centrale Européenne, ils lancent une grande enquête de deux ans sur l'euro numérique pour répondre à, à notre demande. Et parce qu'ils sont prêts. Attends, attendez, euh, le, le, le, les monnaies, ce qu'elle appelle l'euro numérique, donc qui est une monnaie euh, fondée sur la blockchain. De, le Bitcoin, ça date de quand déjà de, 2009 On est en 2021. La Chine euh, a commencé euh, ses phases de test il y a quoi Il y a deux ans déjà. Vous euh, n'avaient pas l'impression d'être complètement à la bourre plutôt que d'arriver en disant hey, « on est prêt. Ah non, vous êtes prêts On ne savait pas en fait. Hein. C'est mieux vaut tard que jamais. Le, le principal, c'est d'y croire, hein, Christine. Euh, et donc, tu fais ça pour la pour répondre à notre demande. C'est très vicieux ce que tu viens de dire là. Aujourd'hui, on va faire court. Je, dis, je fais des vidéos de plus en plus courtes, de plus en plus synthétiques. Hein. D'ailleurs, allez voir mes vidéos. Inscrivez-vous à, à l'investisseur sans costume euh, pour avoir euh, le panorama complet. Je vous mets un petit lien dessus. Tout en description aussi. Euh, parce que là, on va parler un peu euh, de monnaie digitale euh, et d'un sujet qui, euh, qui me tient à cœur, que je suis depuis longtemps. Et euh, bah, vous allez voir que ce petit tweet et cette petite annonce de Christine Lagarde, vous pouvez pas très bien la comprendre si vous aviez pas suivi le sujet depuis un moment, notamment quand elle était au FMI. On va voir ça tout de suite. Euh, parce que, alors dans l'absolu, euh, un euro digital, euh, je ne suis absolument pas contre, euh, ça me paraît même être une très bonne idée, euh, mais c'est une arnaque. C'est une arnaque pour une raison extrêmement simple. Alors déjà, euh, on va commencer par faire une toute petite précision. Euh, pour euh, les gens qui ne verraient pas la différence entre l'euro digital, dont parle Christine Lagarde, et euh, l'argent que vous avez sur votre carte bleue, euh, l'argent que vous avez sur votre carte bleue, ou pour être plus précis, que vous avez sur votre compte de dépôt, sur vos comptes courants, euh, c'est un argent qui est émis par les banques commerciales et qui est un argent sous forme de crédit. D'accord Cet argent, euh, il, il fait partie de toute la somme des crédits. Euh, bah, en fait, vous avez une créance sur la banque quand vous avez un compte de dépôt, quand vous avez un compte courant. C'est-à-dire que vous n'avez pas un coffre même digital dans lequel vous avez votre argent. C'est juste la banque vous doit cet argent. C'est le système de crédit dans lequel on vit. L'euro digital, c'est différent. Ça ne passe pas par les banques commerciales. C'est euh, une monnaie qui est euh, créée directement par la banque centrale européenne ou par une autre banque centrale qui éventuellement indépendante des banques. Et ça, c'est plutôt pas mal, euh, parce que euh, je vous ai dit dans une vidéo précédente que euh, bah, on, les dépôts bancaires avaient été pris en otage euh, pour solvabiliser le système bancaire. Donc si éventuellement on peut nous donner une porte de sortie, euh, bah, moi ça me va. <rire> mais, mais, mais non, mais non. bien sûr que non. Dans la petite vidéo qui accompagne le tweet, Christine vous explique bien que son euro digital ne mettra jamais en danger les banques. Donc vous pouvez déjà euh, rayer euh, l'intérêt euh, d'avoir euh, un euro digital qui vous permette de, de, de, de, de sortir du risque bancaire, qui est un risque énorme encore une fois. Hein. Donc ça, c'est raté. J'avais déjà couvert, quand il avait sorti le premier white paper, le premier livre blanc, pardon, je vais essayer de parler français pour une fois, le premier livre blanc sur leur euro digital, ils avaient déjà dit, à ce moment-là, on ne fera jamais ça contre les banques. Bon, vous enlevez tout intérêt, c'est plus un euro digital, si vous voulez. Et donc, Christine Lagarde, qui vous explique encore, début 2021, qu'elle en a « rollable » en anglais, vous voyez, tous les papiers en anglais, qui disent « Christine Lagarde has rollable » du bitcoin. Ouais, mais enfin, je Jusqu'à présent, le bitcoin, si vous voulez, c'est une, euh, euh, une manière de, de, de, de sortir euh, de, des banques, du système bancaire. Et quand elle vous explique que euh, le bitcoin sert à, à du blanchiment d'argent, euh, oui, c'est vrai, mais ça sert incroyablement moins à blanchir l'argent qu'une banque commerciale européenne. Hein euh, Deutsche Bank, Danske Bank, euh, je ne sais pas si vous savez, les, les centaines... Je parle de centaines de milliards qui ont été blanchis après euh, la crise de 2008 parce qu'il fallait faire venir de l'argent frais dans le système et qu'on a lessivé euh, l'argent russe euh, dans les banques européennes. Hein, le plus gros, le plus énorme, le plus bouseux, c'était Deutsche Bank. Hein, à des, à, à, si vous voulez, à des montants, à l'époque, il n'y avait simplement pas assez de bitcoin, il n'y avait pas assez de valeur pour que ça puisse faire le début du boulot. Quoi. Donc ça, ça me fait bien rire. Et puis il y a une autre chose qui est très très drôle dans son tweet, c'est que c'est pas pour vous ça, hein, ce tweet, euh, c'est l'entretien, la petite vidéo, c'est pas pour vous ça. Elle a pas donné ça euh, au Monde ou euh, au Figaro, ou elle a pas été à la télé. Euh, où est-ce qu'elle est qu Elle est, euh, elle est euh, dans un entretien avec Klaus Schwab. C'est avec Klaus Schwab, le, le patron de, du Forum économique mondial de Davos. C'est pas pour vous ça. Hein, elle est en train d'expliquer, ça, c est, c est, elle est dans son petit entre-soi, ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, vous n'avez pas vu passer ça à la télé, personne ne vous a expliqué que le, la, la Banque Centrale Européenne lançait une, une enquête de deux ans sur son euro digital. Donc euh, déjà, si vous voulez, ça sent pas bon. Et puis maintenant, euh, vous avez la vraie raison potentielle, hein, je vous laisse choisir euh, ce que vous pensez être le plus probable. Est-ce que effectivement euh, Est-ce que l'euro le, l'eurodigital est fait pour répondre à une demande euh, des gens, comme elle le dit Ou autre chose, j'ai perdu mon lien Qu'est-ce que... Oh, C'est relou, ça Qu'est-ce que j'ai foutu Alors, on va... Euh, Excusez-moi, je reprends mon lien euh, en, pas, en attendant ça. Euh, voilà, je l'ai retrouvé. Euh, un truc aussi, euh, parce que ce, ce, ce taureau digital qui vient éventuellement en, en concurrence euh, avec les espèces, euh, on n'arrête pas de vous dire « mais regardez, il n'y a, euh, a, euh, a plus personne qui paye en espèces », ce qui n'est pas vrai, hein, ça dépend des pays, ça dépend des classes d'âge, ça dépend de beaucoup de choses, et puis ça va peut-être dépendre aussi, <rire> y a peut des, ça, ça peut changer très vite ces choses-là. Et donc, le cash doit mourir naturellement, si vous voulez. C'est normal, c'est l'évolution de la société. Ce qu'ils ne vous disent pas, en revanche, c'est que la demande de cash n'a jamais été aussi forte. C'est quand même incroyable, ce truc. Moins on paye en cash, plus on en demande. Pourquoi donc Parce que le, les espèces, ça ne sert pas uniquement à payer des choses, ça sert aussi à stocker de la valeur et pas uniquement hein, à un dealer de drogue. Allez demander aux Allemands qui ont des montagnes de cash euh, littéralement chez eux, ils font même des vidéos dans lesquelles ils vous montrent leurs montagnes de billets de 500 euros. Vous avez, et en Allemagne, ils ont été obligés de construire des bâtiments entiers de coffre-fort pour mettre les espèces des Allemands. Et encore une fois, euh, ce n'est pas Pablo Escobar euh, bref euh, donc le cash on en veut hein. donc euh, vous êtes bien gentil euh, de pas nous remplacer ça comme ça et euh, maintenant je vais vous parler d'un petit truc qui date de 2019, une petite étude qui avait circulé à l'époque euh, dans les petits milieux les gens qui aiment bien regarder ces choses là euh, un truc qui, qui, qui venait d'où qui venait du FMI c'était la, la dernière crémerie de Madame Lagarde donc elle était patronne du FMI à ce moment là et donc là, on a une petite étude qui s'appelle « Cashing in, how to make negative interest rates work Donc, ». C'est-à-dire « Cashing in ». Je ne sais pas comment on pourrait traduire « Cashing in euh, ». Comment faire marcher les taux d'intérêt négatifs euh, oui, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo hier pour vous expliquer que les taux négatifs c'était notre avenir et qu'il fallait se préparer à avoir du moins 2, moins 3, moins 4% sur vos, sur vos dépôts. Vous savez, à la suite justement de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué que vos dépôts étaient pris en otage. Et bien là, dans cette étude du FMI, je vous mets tous les liens en description, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, ça c'est un truc, j'en ai déjà parlé un bon paquet de fois, dans cette étude, donc, il vous explique que, ben, il n'y en a plus de place pour manœuvrer, parce que, je vous cite l'étude, euh, historiquement, les crises euh, demandent de, de, de couper les taux d'intérêt, de baisser les taux d'intérêt, généralement de 3 à 6%. Euh, mais le problème, c'est comment on fait pour baisser les taux d'intérêt de 3 à 6% quand on rentre en crise à moins 0,5%, euh, comme c'est le cas dans la zone euro. Euh, comment est-ce qu'on fait Et eh ben donc euh, là, il vous dit, bah, et pour ça, il faudrait qu'on aille dans des taux négatifs, mais. Le problème pour pouvoir être négatif, c'est le cash. C'est-à-dire que si vous commencez à imposer moins 3% sur vos dépôts, bah les gens vont sortir leurs dépôts parce qu'ils vont préférer garder en espèces plutôt que d'avoir un truc biodégradable où chaque année, vous en avez un peu moins quand même. Et là, ils vous, ils vous donnent une solution absolument magique. Hein ils vous disent la proposition, Donc, c'est la proposition de cette étude de, de, du FMI, euh, C'est que la banque centrale divise sa base monétaire en deux monnaies locales séparées. Du cash, des espèces, et une monnaie électronique, e-money, l'euro digital dans laquelle ils se sont lancés. Le, cette e-money, on parlera maintenant d'euro digital, euh, serait issue euh, seulement électroniquement et, euh, et elle, elle paierait euh, le. Ah, tiens, je n'avais pas vu ça. Et elle serait rémunérée au taux d'intérêt de la politique de la Banque centrale. C'est-à-dire que cette monnaie numérique, eh bien, comme vous pouvez lui, lui, vous pouvez lui donner les règles que vous voulez, eh bien, elle aurait les taux, et donc si elle est à moins 3%, eh bien, vous, auriez des espèces biodé... enfin, vous auriez une crypto-monnaie qui servirait de, de fausses espèces qui euh, seraient biodégradables exactement comme les comptes de dépôt. Euh, et comme ça, si vous voulez, ça, ça vous empêche. Euh, ça, ça, si vous remplacez votre imoné, e si vous remplacez votre cash par cet euro digital, bah, vous avez plus d'intérêt à sortir euh, du, du, du système bancaire parce que c'est pas mieux ailleurs. Euh, et ensuite, ils vous disent que euh, et il euh, y aurait un taux de change entre ce euro digital et les espèces, les billets. Euh, et il euh, y aurait un taux de conversion contre cette e-monnaie, contre l'euro digital. Et euh, ce taux de conversion est clé à la proposition. Euh, quand euh, je traduis en même temps, hein, euh, et donc à chaque fois qu'on mettrait un taux d'intérêt négatif sur euh, l'euro digital et sur vos comptes de dépôt, la banque centrale changerait le taux de conversion euh, des espèces euh, en termes d'euro de, euh, digital afin de déprécier les espèces autant euh, que euh, le l'euro digital euh, au même taux euh, et comme ça si vous voulez euh, la, la valeur de vos espèces tomberait de la même manière que l'euro digital parce que vous auriez ce taux de conversion c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut pas non plus faire trop euh, faut pas garder trop d'espèces chez soi hein. Euh, et donc, euh, il vous dit, pour illustrer, donc, vous allez dans un magasin, et puis dans les magasins, vous auriez euh, des prix euh, en, en deux monnaies, vous auriez un euro digital, un truc qui coûte euh, 10 euros, et puis vous auriez un taux de change, si vous voulez payer en, en billets, en espèces, ben, au lieu d'être 10 euros, ce sera, je ne sais pas, moi, euh, 10,30 euros, 10,50 euros, 50, 11 euros, au fur et à mesure. Et euh, c'est comme ça que, euh, grâce euh, à cet euro digital qui deviendrait en fait euh, la, la, la monnaie pivot, qui remplacerait petit à petit, parce que du coup, c'est vrai que vous avez plus tellement d'intérêt au cash, si jamais ce, le, si vous, si vous arrivez à faire perdre aux espèces cette capacité euh, à sortir du système bancaire, et, et parce que c'est ça, euh, c'est pour ça que les gens stockent du cash, c'est pour ça que les Allemands stockent du cash, les Allemands ont encore ce souvenir de l'hyperinflation de Weimar, nous on ne l'a pas, mais eux l'ont, c'est pas pour rien, ils ne stockent pas du cash parce qu'ils sont bizarres, ils stockent du cash parce qu'ils connaissent les risques bancaires, c'est la Deutsche Bank, c'est en Allemagne, ils savent et donc, si vous perdez, si vous arrivez à enlever cette utilité au cash, eh ben, vous avez piégé tout le monde pour de vrai. Alors voilà, peut-être peut-être que Madame Lagarde euh, est en train de créer euh, un euro digital pour répondre à la demande des gens. Peut-être aussi qu'elle crée un euro digital pour répondre à la demande des banques qui sont en faillite euh, depuis 10 ans et euh, qui ne sont solvabilisées que parce que qu'elles euh, confisquent, elles font la prédation de vos comptes de dépôt. Voilà Là, c'était une petite vidéo marrante aujourd'hui, je suis désolé, euh, j'ai pas beaucoup de temps pour euh, continuer, mais euh, ne vous inquiétez pas, c'est un sujet qui va revenir, euh, et moi je vous dis, mettez des pouces bleus, partagez cette vidéo, faites circuler un peu, hein, que euh, si même Madame Lagarde pouvait s'offusquer de ces méchants complotistes qui vraiment disent n'importe quoi, alors qu'elle, elle est là pour servir le peuple, oh zut alors, hein et puis moi je vous dis à votre bonne fortune.